Y'a yeah, les vous avez bien encore on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et imagine Zach tout de suite comme ça, du haut de son superbe pull de Noël en train d'essayer de se frayer un chemin dans ta cheminée pour t'enfiler un énorme doigt au cul, c'est mon cadeau de Noël. Aujourd'hui nous allons aller voir les noobs de Noël, c'est un petit peu l'équivalent de ce que je viens de vous décrire, à savoir prendre un compte bas niveau comme celui-ci, merci à l'abonné qui me l'a prêté, et aller un petit peu dégoûter du jeu des personnes qui viennent de l'acquérir. Après faut quand même se dire que ce qu'on Marche a toujours fonctionné hein. sur Call of Duty. Il y a beaucoup de mauvais joueurs ou de joueurs qui ne sont que casual, qui jouent sans se casser les couilles. C'est souvent ce que je dis. Hein. C'est pas la honte d'être mauvais à Call of Duty. T'imagines si bientôt c'est la honte. Ah bouh, il est pas bon à code, euh, euh, bouffon. Va. Mais là où je veux en venir, c'est que en oh, y pensant, le concept que je propose chaque Noël est un peu honteux. Hein. C'est assez horrible d'aller profiter comme ça, de prendre des faux comptes pour aller me la donner sur les codes de personnes qui viennent de recevoir un joli cadeau. En tout cas, j'espère que vous vos fêtes se sont bien passées. Moi les mienne nickel. Hein. On fête pas super Noël chez moi, mais on a fait un petit repas. C'était vraiment sympathique en s'étant un petit peu compliqué de se retrouver à plusieurs. J'espère en tout cas que ce ne sera pas porteur de mauvaises nouvelles pour la suite. Pour autant, je n'ai pas eu de cadeau. Hein <rire> À part le cadeau de maille, mais j'en ai offert et ça, je vous en parlerai dans la vidéo. Donc, maintenant que j'ai posé les bases, les noobs de Noël, à quelle sauce va-t-on les manger C'est parti, le compte avec lequel je suis est niveau 6. J'ai fait une ou deux games avec, donc en fait, on risque de pas trop tomber avec des niveaux 1, d'accord Purement à proprement parler, mais on va sûrement tomber sur des prestiges 0, des mecs peut-être niveau 15, 30, peut-être même 40, parce qu'il y a eu du double XP. Le plus important, c'est le niveau du lobby plus que les simples niveaux 1. Maintenant que je vous ai introduit tout ça, on va lancer une game. Match à mort par équipe pour essayer de voir il si y a du monde dans les lobbies sinon peut-être point strat ou domi mais ce sera dans un de ces modes là let's go aïe aïe aïe aïe, aïe. je vois des niveaux croquants je vois des niveaux croquants un prestige 0 niveau 26 un niveau 3 un niveau 1 un niveau 6 bon ça c'était moi bon il y a 6 ou 7 prestige 0 quelques prestige 1 mais après être prestige 1 en général si tu tombes dans des games comme celle du compte que j'ai c'est rarement bon signe pour toi hein. je tiens à le dire c'est dire que ton score est assez mauvais d'ailleurs ils nous ont tous mis dans la même team oh la honte bon c'est pas grave on va quand même essayer de s'en sortir le mieux possible, en face il y a l'air quand même d'y avoir euh, des c'est son c'est quoi, c'est la mode de mettre son prénom et son nom dans, dans, dans son pseudo Yvette X Fatima, Dylan M Thomas Race Shadow 47 Ah j'aime ça, j'aime ça donc on va essayer de porter pour le coup tu vois les noobs de Noël de cette année les gars ce sera Zach en good mood qui essaye de porter des mecs niveau 1 en, en jouant également contre des niveaux 1 et euh, des prestiges 0 mais et... qui ont quelques oula là, oula là, oula, là. ah oh, merde c'est vrai c'est pas ma classe je suis obligé de jouer avec une classe par défaut Oups. Messieurs, euh, Bullseye420, euh, ok, niveau 26, et l'autre, comment il s'appelle Ah bah écoutez, venez dans mon bureau, nous allons discuter. En tout cas, ça fait plaisir hein, de se la donner, j'espère que vous avez vécu de belles fêtes, que votre fameux tonton vous a pas trop cassé les couilles, ou a pas trop fait de euh, remarques de beauf gênantes pour la famille, parce que... Ah lui, lui, lui là, lui lui, hein, Dylan Dylanem Thomas, en face, niveau 21. T'as pas perdu tes priorités, hein. Ça vient, ça joue M16 directement. On connaît les principes, on connaît ce qui fonctionne. Ça, c'est aussi à cause des vidéos de Youtubers, ça. Non, ça, je rigole. En général, tu sais, je vade. en plus les gens qui disent que c'est que à cause des Youtubers que ça joue aux armes shootées. Mais pour le coup, je pense qu'on a aussi. Enfin, je ne dénie pas l'influence qu'on peut avoir, je dis juste que les gens la surcotent. En tout cas, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que tout s'est bien passé. Vraiment, moi, vous avez devant vous quelqu'un de bonne humeur. Mais de toute façon, j'ai envie de te dire, c'est impossible de de mauvaise humeur en ayant hop, un si beau pull de Noël. Vraiment, je te dis, je me suis mis dans le cosplay général et ça m'a fait vraiment plaisir de retrouver certains membres de ma famille, de me poser un petit Ils sont tous là. Hop, regarde. C'est pas le seul. Hein. Oh, je jure que je méritais plus de kills. Je méritais plus de kills. La série de 5, monsieur Zach, vous pourriez votre Noël Zach, vous pourriez votre jeu C'est pas fini C'est pas fini Zach, vous casse la gueule Attends, attends, attends, ça va être à ma gauche, ça va être à ma gauche, désolé de hurler comme un sagouin. Oh là là là là, la série de 8 Encore, on a fait un double Mais c'est magnifique de Derrière moi. Je t'ai entendu Eh oui, des sept homme à mille balles pour venir vous niquer votre Noël C'est comme ça que ça se passe Zach le terrifiant Zach l'horrible Zach le gars qui n'a pas de morale <rire> J'en rigole des ouf, j'en rigole des ouf Hop donc oui, j'espère que votre oncle n'a pas créé de moments trop gênants et que globalement votre expérience de Noël s'est bien passée. Je tiens aussi à donner de la force à ceux qui ne le fêtent pas ou qui l'ont fêté tout seul ou qui, comme Broki, ont pu être qu'à contact à cause de ce virus de merde. Vous inquiétez pas. On espère retrouver une vie normale bientôt. Hélico d'attaque, hein hélico d'attaque directement. Hein On va pas se priver des bonnes choses tout en ayant une machine de guerre. Oh, mais le jeu veut vraiment que je les pourrisse. 12-1, c'est magnifique. Et vous pensez qu'ils vont... Vous pensez qu'ils kiffent le game, là Dylan Thomas, et lui, là hein Tommy420 Non Dylan M. Thomas, il est en 5-6. Lui, il est en 4-4. Lui, il est en 8-6. Ah, ça va, hein Finalement, même en les écrasant un petit peu. Ils ne font pas de si mauvais score que ça. Je tiens à le dire. Les noobs de Noël, en tout cas, sont magnifiquement croquants. Et je sais pas... Ouais. La stun n'est pas passée. Je pensais qu'avec la stun qui passait, j'allais me mettre bien là. Mais la stun n'est malheureusement. Aïe aïe aïe Une greu. Oh ils en jettent deux. What the fuck Les mecs sont particulièrement agressifs là. Monsieur Thomas, monsieur Dylan aime Thomas, mais pourquoi est-ce que vous jetez des greux de cette manière Ça va être en face, regarde. Aïe aïe, aïe, aïe, aïe, je suis mort, je suis mort. Razer Shadow, c'est un niveau 5. Let's go Je passe moi M niveau 7. Double XP, ça va être devant moi là Non Ou à ma droite À ma droite ou devant moi Ou à ma gauche là maintenant. Regarde, là, là tout de suite à ma gauche. Là, voilà, c'est obligatoire. Là, je le sais, je connais le jeu. I know the game. Oui, oui, oui, oui. Ici, à ma gauche. Oui, monsieur, j'ai pris le kill. Vous avez des streaks sur votre tête. J'espère que vous appréciez Black Ops Cold War. Après, tu sais qu'en faisant ça, je suis un petit peu sadomaso quand même. Vous savez pourquoi je suis sadomaso Oh là là, la série de sites Je dis sadomaso parce que moi, la plupart de mes contenus sont faits sur Call of Duty. Et donc, du coup, en fait. Oh là là là là, la série de 7 En faisant ça, en fait, si vous voulez, je nique un petit peu mon business. Moi, j'ai envie que les gens suivent les contenus et apprécient le jeu. Mais si je vais leur déféquer sur le coin de la gueule, est-ce qu'ils vont continuer à s'investir dedans Est-ce qu'ils vont regarder des contenus Est-ce qu'ils vont regarder mes vidéos Non, j'en suis pas sûr, j'en suis pas sûr. hop là Petit avion espion, c'est parti. Donc là, je marque... Là, non il m'a eu, là c'est l'équivalent de si j'allais marquer des buts contre mon corps, hein. c'est pas très très intelligent ce que je fais, je vous le cache pas. Faut peut-être que j'aille un peu plus easy tu vois sur les noobs de Noël. Oh mais les noobs de Noël eux par contre ils... Non, regarde, comme un con, <rire> comme un con je me suis mis dans le coin ça m'a empêché de pouvoir le retoucher, putain je suis trop bête, je suis trop bête, aïe. Moi bon, en tout cas j'ai pas reçu le triple kill. J'ai pas reçu de cadeau de Noël de la part de ma famille. Hein. Bon, il n'y a pas de souci, comme j'ai dit, on n'en fait pas trop en général. Mais j'ai essayé de les mettre bien et j'ai pu en bonne partie grâce à vous. Hein. Et vous aussi, vous m'avez mis bien. Pour mes parents, pour ma mère surtout, je vais refaire une télé. Elle en avait besoin parce que ma mère, elle avait une télé tellement vieille que la télé mettait trois minutes à s'allumer. Mes neveux, je leur ai offert des jouets et des vêtements, d'accord Bon, bah ça va, on s'est mis bien. Et, à ah, Dylan M. Thomas a quitté, putain Dylan m. Thomas a quitté Le petit noob de Noël a quitté <rire> Pour Mike, je lui ai offert le tailleur, et globalement, ça va. Moi, j'ai eu le plaisir d'offrir et c'était important pour moi et je suis content de pouvoir euh, le faire et vous, vous m'avez fait vivre un Noël de fou dans la mesure où je dis pas que vous m'avez offert des cadeaux directement hein. Oh doucement, vous êtes pas mes darons mais, vous savez ce que vous avez fait J'ai stream ces deux derniers jours de Noël et vous euh, vous êtes massivement sub en plus de tous vos messages, tout ça, machin, Insta que vous m'envoyez croyez-moi, je les lis quasi tous même si je réponds pas souvent, hein, je, vais, je vais pas mentir je réponds pas souvent, mais euh, vos messages de force comme quoi vous regardez mes contenus, comme quoi mon activité vous fait plaisir comme quoi vous êtes sur mes streams et tout me, fait, me font très chaud au cœur. Donc je vous en remercie tous. Et je vous fais des gros bisous. Bien dégueu. Même si j'ai pas répondu à tous ces derniers. Bon, 36-6. Yes, 15 kills. Si on peut faire 40% des kills, c'est un MME. Si on peut faire 40% des kills. Oh, c'est grave ce que je leur mets. <rire> Razer Shadow 6-17, 12-17, niveau 41, il s'en sort un peu mieux. Putain, mais c'est terrible. Par contre, niveau 41, il y a deux teams, hein, je le dis. Il y a la team des gens, et vous allez me dire de quelle team vous êtes. Comme ça, en même temps, ça augmente mon référencement via les commentaires YouTube. Maintenant t'imagines le vicieux. Est-ce que vous êtes team cadeau à minuit ou team cadeau le lendemain matin pour moi la question est assez simple à trancher, pour les enfants ça doit être le lendemain matin pour la, tu vois, la magie de Noël, la magie du, euh, des cadeaux au réveil qui font que derrière tu passes une journée fantastique, donc si vous offrez vraiment les cadeaux aux enfants la, euh, le soir même à minuit je trouve ça moins bien, par contre pour les adultes... Allez. Pour les adultes, je trouve ça normal d'avoir les cadeaux à minuit. Je pense que c'est ce qui est en tout cas le plus euh, zo-petit. Hein, tu sais, le petit cadeau à minuit entre adultes comme ça, quand les chiens sont euh, à dodo après avoir mangé de la bûche. Ça, ça fait plaisir. D'ailleurs, en plus, encore une fois, un masterclass de Zach dans la gestion des repas. Tu sais, on fait plein de... Oula. Il m'a mis très one shot là avec ton C4, Attends, on va essayer d'aller au top et de regarder à droite là. La gestion du ventre de Zac avec... Euh... Entre les toasts et le, pr et le repas principal c'est terrible. Avant d'arriver au repas principal, je mange un demi milliard de toasts, crevettes, saumon, tout ce que tu veux, machin. Arrivé au repas principal, je suis déjà plein à 80%. On va dire qu'en termes d'intelligence, c'est pas super quoi. Bon 41 C. Est-ce Est que vous pensez que Raz Shadow enjoy son game. Est-ce que vous pensez que Dylan aime Thomas qui arrache kit? à enjoy son game Est-ce que vous pensez que Bullseye niveau 26 a enjoy son game Je ne pense pas. Moi, personnellement, la seule chose que je peux faire, c'est vous souhaiter un joyeux Noël. Joyeux Noël à mes ennemis, j'aurais dû le dire au micro. Je vous remercie, en tout cas, de suivre mon contenu. J'espère que vous avez passé un moment, et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous